Vous avez des idées pour améliorer le quotidien à Poissy. Vous avez envie de participer à un projet innovant et ambitieux. Vous vous sentez prêt à porter des actions collectives et à contribuer. Nous sommes convaincus que chaque pissiakèse et chaque pissiaké peut devenir acteur de la démocratie locale. Pourquoi pas vous Les élections municipales auront lieu en mars prochain. Vous adhérez aux valeurs de notre charte éthique et aux propositions de notre programme. Engagez-vous à nos côtés et devenez une candidate, un candidat au sein de notre liste, voici demain.